Confronté aux impacts de l'activité humaine sur cette Terre, il devient urgent de répondre aux nouveaux enjeux scientifiques et politiques soulevés par les différents diagnostics sur l'état de la planète. Il nous faut sortir du cadre de pensée traditionnelle. Produire un nouveau discours, de nouveaux récits, de nouvelles façons de voir cette Terre de demain. Comment imaginer l'occupation des terres aussi bien les villes que les campagnes. Comment concilier l'écologie et la solidarité avec l'économie de demain Comment faciliter nos échanges avec nos références, nos cultures et nos langages, variés Nous sommes tous responsables de notre terre et de sa préservation. Nous avons un rôle à jouer, une parole à porter. Le Centre des politiques de la Terre rassemble géographes, géologues, sociologues des sciences, experts de sciences politiques, mais aussi architectes, urbaniste, économistes, écologues. Tous avec la volonté de faciliter les rencontres entre la société civile et des scientifiques de rang mondial en permettant l'émergence de nouvelles approches et de nouvelles dynamiques sur les enjeux environnementaux. À l'université et sur le territoire, notre ambition est d'impliquer l'Université de Paris dans les grands enjeux de demain le Centre des politiques de la Terre est le premier centre en France de recherche transversale interdisciplinaire entre sciences naturelles et sciences humaines. Inventer des politiques de la Terre, c'est faire face à un monde complexe et multiforme. Changeant de référence scientifique. À nous de nous en saisir et de répondre aux défis de, de sa, sa mise en œuvre. œuvre.